Uh, bienvenue dans notre émission African Verrari Show African Verrari Show pour le mois d'octobre Le mois d'octobre, nous saluons tous nos téléspectateurs Téléspectatrices de notre chaîne E17 Town Mirroring et nous avons encore le plaisir aujourd'hui sur ce plateau de recevoir Martine Larocque qui va nous parler un peu sur euh, comment on peut voter. C'est une éducation électorale. Comme nous le savons bien, le 8 novembre nous aurons les élections. Alors cette fois-ci, elle ne va pas nous parler comme candidat, non, mais elle va nous parler sur l'éducation électorale, comment voter. Nous devons aller voter le 8 novembre. Si vous avez la nationalité américaine et que vous vivez ici, il faut aller voter parce que votre « oui » peut changer des choses. Votre « non » aussi peut changer des choses. Raison pour laquelle au débit vous pouvez vous présenter. Qui êtes-vous, Martine Bonjour, Jules. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui, comme d'habitude, et de, vous, de te voir. Euh, bonjour tout le monde. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler un peu au sujet de, des élections, comme mon ami Jules a déjà dit. Je suis euh, un membre du School Board ici à Burlington. Alors, je, je suis très euh, passionnante de toutes les choses qui sont liées à l'éducation, bien sûr. Mais aussi, comme euh, mon ami Jules a dit, les élections sont tellement importantes. Dans une démocratie, c'est la seule façon d'avoir de pouvoir, de puissance, c'est de voter. C'est très important. Alors, j'espère que tout le monde va euh, enregistrer et puis va voter. Et je vais vous montrer quelques renseignements, quelques ressources pour euh, être capable de faire ça. Euh, bon, est-ce que tu vas traduire ou... euh, non. Oui, non, non, allez-y, ils comprennent déjà. Euh... Ah, d'accord. Alors les élections-là, euh, le 8 novembre, ça, ça concerne qui On va voter à quel niveau Est-ce qu'on va voter les sénateurs, les députés Ou bien les sénateurs au niveau de Vermont, ici dans notre État Ou bien au niveau du Congrès Alors parlez un peu, nous, euh, concernant ces élections-là avant de passer à l'éducation euh, électorale. Oui, d'accord. Euh, avant de passer à, au site web, euh, comme on a déjà dit, l'élection, c'est le 8 novembre. Mais tout le monde qui est déjà enregistré euh, devrait… j'espère que vous avez déjà reçu votre… Euh, c'est quoi le mot en français pour « ballot »? Le, le, le bulletin de vote. Le bulletin de vote. Ouais. Euh, j'espère que ça, ça a déjà arrivé euh, chez vous. Euh, mais euh, oui, il faut remplir cette fiche, il faut le mettre euh, dans, la, le, dans la poste. Sinon, on peut aller à la mairie et puis on peut donner euh, le bulletin mm -hmm. à uh, City Clerk, au uh, uh, uh, uh, uh, clerk um, qui, qui va bien sûr prendre... Uh, l'affiche et puis va mettre tous les votes et, et on, on va les compter le 8 novembre. Mais il y a plusieurs façons de faire ça. Il y a aussi des Dropbox où on peut euh, mettre euh, les bulletins aussi. Alors, il y a plusieurs possibilités, mais comme on a déjà dit, c'est très important. Il y a beaucoup de décisions. Comme je l'ai dit, on a euh, le Sénat, le, le House of Representatives. Um, ici dans l'État, mais aussi pour envoyer à Washington. Mm. Il y a aussi des décisions au sujet de langage que nous avons dans notre Constitution. Euh, par exemple, la liberté euh, corporelle des femmes. Euh, aussi, il y a une question au sujet de, de l'esclavage et d'enlever de, ce langage de, de notre Constitution. C'est très important. Euh, et il y a aussi, bien sûr, une question de notre lycée. Euh, puisque nous avons dû euh, quitter notre lycée, nous sommes euh, en ville à, dans un, un magasin, Macy's, mais il y a une question de, est-ce qu'on va reconstruire notre lycée? Alors, je vois que nous avons ici euh, le site web où on trouve tous les renseignements pour l'élection. C'est BurlingtonVT.gov.gov et puis c'était élection vous avez les renseignements importants ici. Et c'est très important de savoir que tous ces ren renseignements sont aussi, euh, sont aussi euh, traduits. Euh, alors, euh, ici, election language support, vous voyez ici, si on tape euh, sur euh, ce lien, election support, euh, tous les renseignements sont en arabique, en français, Népali, Somalie, etc. Alors, on a plusieurs façons d'aider les gens, d'aider les voteurs ici à Burlington. Alors s'il vous plaît, n'hésitez hein, pas de passer quelques minutes ici euh, dans ce site web pour voir euh, tous les renseignements importants. Euh, pour l'enregistrement, hein, il faut être enregistré pour voter. Vous avez besoin de, c'est vraiment, c'est assez simple ici, hein, dans le Vermont. Vous devez passer à la mairie, hein, ou si vous êtes au département de véhicules moteurs, on peut faire ça là aussi. Mais à la mairie, dans la rue uh, Church, il faut, qu'est-ce qu'il faut pour être capable de voter? Il faut être un citoyen des États-Unis. Il faut être un résident du Vermont et il faut avoir euh, deux, euh, Il faut avoir euh, votre date de naissance, votre endroit de naissance. Euh, pour moi, je suis née au Japon. Hein? Alors pour moi, ce serait euh, Tokyo, Japon. Je, je mettrai ma date de naissance et aussi on a besoin d'un euh, pièce d'identité. Alors, soit un, un driver's license hein, mm. ou sinon euh, mm. soit un numéro de social security. Ok. D'accord. Alors, il faut une pièce d'identité et la date de naissance et l'endroit de naissance. Hein. Alors, euh, c'est tout. Et à, à, si on va à la mairie, on peut enregistrer et puis, on peut voter. Bon, je vais relayer ça en Swahili et puis en Lingala. Alors, Wandu Wapenz, Léo, Martin Laroque, pas comme euh, candidat, non, mais tout comme a ça, koma, euh, le 8 novembre, tout est là, il a Alors, a ma condition. Mais là où il a il faut enregistrer. Alors, parmi les des difficultés jouer en anglais, eh, English. Alors, il y a une diapositive qui est enregistrée. Quand on est enregistré DMV, on est un barouaïako, on a qu'on automatiquement. de vote Quand on Unaweza ku kuvote ku na una ituma hayo na itafika. Ubiyo unaweza kwenda ya ku Mairie yetu. Unaenda pale u, u, ku, akler, bata ku, sayiria, ku ele, eh, ya nini ya clerk, baada takusairia jua kuacha ele papia ya vote. Usiante siku ile tutavote le 8 novembre tunaenda tu ku centre. Bata ku le même jour na unaweza kuvote. Ku, ku, ku Njogi sisi tunasema alors je vais parler en lingala bandeko babolingo une na ba election le 8 novembre Je crois dans deux semaines Et Sengeli ba oyo une nationalité américaine donc Parce que ce qui ont voté, oui, il changé ma cambo. Ce qui a voté, non, il changé ma cambo. Ma c'est c'est Mais qui de vote dans poste. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est remplir les gens dans le poste, ou soit dans le bureau de la mairie, dans le bureau de la mairie, et puis ils alors, de ce fait, avant de voter, il faut s'enregistrer. Pour s'enregistrer, y a deux possibilités ou trois. Vous avez une DMV, vous avez une mairie, vous avez une ville, une ville, une ville, vous avez ville, vous avez une vous il est une élection, vous que l'embolera soit en Mais tous les étapes dans le site traduisent dans la langue qui peut permettre de l'embolera. Ça, c'était la première étape de notre émission d'aujourd'hui. Maintenant, la deuxième étape, elle va nous parler concernant le school board. le school board, il a Burlington, et la loi Moïa Ivi, je pense, elle a voté, elle a voté. Alors, elle va nous parler un peu sur ça. C'est le school board. Oui, euh, mais avant de passer à ça, je voulais juste euh, vous montrer encore une fois euh, sur le site web. Il y a aussi, euh, euh, ici, il y a où voter. Parce mm -hmm. qu'il y a des gens à Brighton ouais. qui ne savent pas où voter. Mm -hmm. Alors, on a des, des cartes qui, qui peuvent vous montrer. Si j'habite ici, je mm -hmm. vais... Euh, je vais voter là, etc. Mm -hmm. Et si vous ne connaissez pas votre ward, hein, mm -hmm. parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas euh, le, le nom du ward, hein, mm -hmm. vous pouvez euh, voir ici euh, sur une, une carte où vous, où vous habitez et puis où il faut aller pour voter. Alors ça, c'est très important. Si vous ne voulez pas voter avant le 8 novembre, vous pouvez juste aller à cet endroit le 8 novembre entre 7 h du matin jusqu'à 7 h du soir pour mmh. voter. Voilà. Alors, à... une petite question Martine. Ouais. Expliquez-nous un peu les Chitendente. Quelles sont les villes qui se trouvent dans Chitendente? Et d'abord c'est quoi Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés. nini en parce que a hein? Alors, elle euh, va être un peu d'expliquer contient combien de villes, tout ça. Chittenden, Count. Ah, oui. les villes de Chittenden County. Oui, oui. OK. Uh, OK. Alors, Chittenden County, vous savez, c'est plusieurs villes. C'est mm -hmm. Burlington, c'est South Burlington, c'est Colchester, c'est mm -hmm. Essex, c'est mm -hmm. Williston, Shelburne, Charlotte. Alors, il y a plusieurs. Uh, pour nous, notre… Pour, par exemple, la partie qui, qui est dédiée au Sénat, c'est Winooski, Burlington, Essex. Okay. Et un petit peu de Colchester. Alors mm -hmm. ça, c'est le, pour le, le Sénat. Pour le House, mm -hmm. ça, c'est plus petit. Les mm -hmm. endroits sont plus petits. Mm -hmm. Et pour nous, c'est euh, juste en, à Burlington. Il y a plusieurs euh, sections, plusieurs mm -hmm. endroits à Burlington pour le House of Representatives. Um, mais d'habitude, les, le, le, le Sénat, c'est un, un endroit un peu plus grand que le House of Representatives. OK. Maintenant, wow. euh, les mots-là, euh, what, one, two, ah, oui. qu'est-ce qu'on peut… Ce sont des sections qui euh, oui, voilà. ou okay. des quartiers. Comme ça, les gens doivent oui. comprendre ça. Et, Alors, ouais. la ville de Burlington, la mm -hmm. ville de Burlington, c'est divisée mm -hmm. en… Huit euh, wards. Mm, hein? word, yeah, oui, alors ça c'est la division de notre ville. Ward 1, mm -hmm. si vous habitez pas très loin de l'hôpital, par exemple, mm -hmm. près mm -hmm. de Mata Christi School, vous êtes à Ward 1. Ward 2, euh, ça c'est dans le, on dit le Old North End, mm -hmm. près du IAA, Integrated Arts Academy. Uh, Ward 3, ça c'est aussi dans le Old North End, c'est le près du Sustainability Academy, près de la rue North, mm -hmm. North Street. Uh, Ward 4, ça c'est le New North End. Ça, c'est près… c'est où j'habite, moi. Okay. C'est euh, près du Hannaford Shopping Center, Letty Park, mm -hmm. c'est cette partie de, de la ville. Ward 5, c'est la partie… Euh, c'est dans le sud mm -hmm. de Burlington. Yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. ouais. 6, euh, c'est près du, de la rue Maine, hein? mm -hmm. Edmonds Middle School. 7 c'est aussi dans le New North End, c'est à l'autre côté du uh, North Avenue. Mm -hmm. Et Ward 8, c ça c'est la partie de la ville qui contient l'Université de Vermont. Mm -hmm. Alors c'est plein d'étudiants, de, euh, mm -hmm. de professeurs, etc. Et de gens qui, qui, qui sont à l'université, quoi. Ok. Donc, et voilà, les, ce, ce sont les, les « words ». Et il y a aussi, si vous êtes une personne visuelle, on peut voir qu'il y a euh, une carte qui donne tous les, euh, voilà, les divisions, les rues, etc. Vous mm. voyez là. Mmh. Ah oui, moi j'habite ici, voilà, ça c'est mon ward. <laughs> okay. Alors ça c'est très très bien. Euh, donc, nous avons tu le ward c'est quoi Donc, ils avez la section, donc vous avez un site, vous avez une place de Ninovandie, par exemple dans Northgate, vous avez un ward 4. Donc, Donc il faut que vous avez une place ni au centre, vous avez un vote pour pour que vous n'êtes pas le 8 novembre. Ouais. Alors, il reste pratiquement, je crois, 7 minutes. Si euh, nous pouvons passer à la ouais. deuxième étape mmh. de notre émission. Euh, en tout cas, vous avez la parole. Comme tout est clair, on a fait vraiment d'une manière simple pour que les gens comprennent euh, sur l'éducation électorale, comment aller voter le 8 novembre. C'est très important pour aller voter. Et comme elle venait de dire, il euh, y a certains sujets... Ils vont revoir, s'il faut revoir la Constitution, il y a certains mots. Alors, aujourd'hui, là, ce n'est pas notre sujet sur ça, peut-être prochainement. Mais ce qui est important, c'est que nous devons savoir que le 8 novembre, ce sont les élections, et nous devons aller voter, si vous avez la nationalité américaine. Peut-être ceux qui sont habités habitent et les résidents permanent là-bas, ont le droit de voter, n'est-ce pas Selon la loi. Oui, mais ou pas dans cette élection. Pas dans Ça, cette élection. C'est vraiment, c'est hyper local. Okay. Alors, quand il y a des décisions qui sont uniquement de Winowski ah. Là, on peut voter. Mais, Très bien. Ouais, sinon, c'est, on a pas, <rire> on n'est pas là. Mais, mais oh, je pense qu'on va dans cette direction. Alors, ouais. parce que euh, il faut tout préciser bien, Bandeko co, bah, vannina résident permanent. Donc, l'élection, élection, oh, vous concerner je ne sais pas si vous avez résident permanent, vous avez voté le 8 novembre. Si vous la nationalité américaine, vous ku voté. Parce que vous fait clair. Si vous avez une décision concernant Winoski, vous a une local, locale. Vous avez voté. Si vous avez une élection concernant la ville de Winoski, vous ville permanent qui a voté. Mais oh, oh, oh, oh, oh, le 8 novembre, vous allez concerner la nationalité américaine. Voilà, on passe à l'autre étape. Ok, ouais. on n'a ouais, pas beaucoup de temps, alors je ça. vais parler assez vite. Oui, euh, oui. Bon, euh, vous savez peut-être qu'il qu y a deux ans, euh, notre lycée et notre tech center à Burlington, mm -hmm. ils ont été fermés à cause du poison mm -hmm. et de toxins. C'était toxique. Mm -hmm. euh, alors, on a dû euh, quitter notre lycée, puis on est en ville maintenant à Macy's. Mm -hmm. Alors, il y a une question sur... dans cette élection, sur le bulletin au sujet de notre lycée. Euh, Est-ce que on va payer, c'est beaucoup d'argent, je ne vais pas mentir, hein. c'est 165 millions de dollars, c'est beaucoup, mais c'est pour construire un nouveau bâtiment, un nouveau lycée pour notre ville et pour la région. Parce que vous savez, on a deux écoles, Burlington High School et le centre technique. Et le centre technique, c'est pour la région. Euh, il y a des, des élèves qui, qui viennent de partout. Mm -hmm. Alors, euh, si on passe cette question, on va avoir dans trois ans un nouveau lycée. Sinon, je ne sais pas ce qui va se passer. On, il, il va falloir euh, recommencer l'effort. Et ça... j'ai peur. Hein, j'ai peur si ça ne passe pas. Alors, pour les gens qui vont voter, J'espère que vous allez voter euh, en faveur de euh, ce grand projet euh, pour notre ville. Et je vais montrer, si vous voulez d'autres renseignements, il faut aller à bsdvt.org, BHSBTC, vous pouvez voir une un petite vidéo mm -hmm. qui, euh, qui va vous montrer euh, le plan, le projet pour ce lycée. Et voilà plusieurs questions. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ce bâtiment? Qu'est-ce que ça va ressembler à quoi? Quel est le processus, etc. Alors, on peut répondre à toutes vos questions ici à euh, ce site Web. Il y a beaucoup de bons euh, renseignements. Et bien sûr, vous pouvez aussi comme Jules a déjà dit, vous pouvez contacter les membres du School Board. Mm -hmm. ah, vous allez ici, les membres School Board et membres, vous avez Aquilas, et il y a plusieurs, euh, plusieurs gens. Vous pouvez nous envoyer un courriel avec vos questions et on peut vous répondre. Hein. Ça, c'est super important. Euh, on est dédié à ce travail et c'est tellement important que j'espère que tout le monde va voter oui sur la question du lycée. OK, alors pour terminer en conclusion en swahili, je commence d'abord en swahili parce qu'elle a déjà parlé en français en swahili. Wandugu wapenzi, hiko ni mambo ya masomo wa watoto yetu. Tuna yake watoto wa mingi wanaosoma Burlington High School. Alors quoi n'a problème ya ba problème issue ya environnement alo ili permete rasekeba deplacea yo ku downtown kuville alo fazi watoto viko nasoma aiko kuma, kuma norme gisi na pasha ikuwe alo kuma elekshenei kutakuko lua hivi ya kuvote wii eh, oui, purke kisha miaka tatu maksimum bayenge masumo ngini ya muzuri sana kuma kondisyon yote purke watoto asome muzuri wa wakute makuta mingi mehe inatulomba tou voter n'y oh comme tu voter n'y oh maintenant que tu tu vas continuer tu kou consomme encore les maquillages en en lingala bande bande couva bo lingot tu es bique problème au qui na Burlington High School problème environnement ya ba ba couva bah problème toxique et et singa quelque te ban na bisoba ko continue na Burlington High School place isala gilboso problème baso tanga na ville biso na place oh E, moi la ville ne bazotanga tanga mais ba conditions yonso vraiment e, réunir comme il faut alors ils ont loi ils ont oui pour que ne pas à et qu'ils au moins trois ans pour que conditions yonsso réunir condition bien et à venir na Bango ils donc esali, si je moko dans l'éducation et na abysso yango a bandekou, explique, so, yu, et a oui pour permettre l'école de sika et aussi centre technique parce que technique alors nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui des mois d'octobre, c'était sur euh, les élections, l'éducation électorale, mais aussi concernant les projets qu'il y a. Euh, il y a une loi que nous serons euh, censés de voter, oui, pour permettre à ce qu'on puisse construire euh, Burlington High School et puis euh, le centre technique dans trois ans, bien sûr que ça coûte cher. Mais c'est pour l'intérêt de nos enfants. On ne peut pas former nos enfants... Comme, je ne sais pas, des délinquants, non. Il faudrait qu'il y ait un bon environnement, tout ça compte. Il faudrait qu'il y ait des stades, donc tout cet environnement-là, comparativement de là où ils étudient, ce n'est pas vraiment eh, eh, accommodable. Nous voudrions en que tout le monde soit, eh, puisse avoir cette conscience, qu'on puisse construire l'école pour l'avenir de nos enfants. Et c'est très, très bien. Alors, merci pour tous nos amis qui nous suivent en direct de notre chaîne 17 Merci pour le soutien technique, pour le support de tout le monde et la coordination. Et nous vous disons au revoir. À la prochaine. See you next time. Au, Merci. au revoir. Merci. Accenti. À la, prochaine. à la prochaine. Ciao. Ciao, ciao.